Bonjour. Bonjour. Nous sommes à la fin de cette deuxième semaine de confinement et avec ce contexte particulier, comment gère le moulin digital Reste-t-il ouvert Continue-t-il de proposer ses ateliers en fait on est beaucoup passé en télétravail, nous-mêmes l'équipe, mais on a eu plusieurs demandes de télétravailleurs qui sont en grande difficulté pour travailler à la maison. Et donc on a décidé avec des conditions draconiennes au niveau de la sécurité sanitaire de rouvrir le, le moulin avec une personne par pièce pour, pour accueillir ces, ces personnes. c'est le premier point. On continue très largement et même on développe nos webinaires, il y en a deux à trois par semaine en ce moment, à destination des commerçants, des artisans, de façon à ce qu'ils intègrent le mieux possible dans cette période particulière le numérique dans leur activité. Et puis nous poursuivons le recrutement des étudiants du campus numérique, dans des conditions aussi bien spéciales, mais c'est important qu'on continue malgré tout à pouvoir enseigner et former des futurs développeurs pour les entreprises du territoire. Alors, le Moulin, aujourd'hui, travaille sur euh, bah, développer euh, de nouveaux ateliers, répondre et coller au mieux aux besoins et aux demandes des, des entreprises et des collectivités. Euh, et euh, nous travaillons actuellement sur un pack de, de, de webinaires, d'informations à destination précisément des commerçants, des TPE de façon à ce qu'ils améliorent leur présence digitale et, et puissent continuer à avoir une activité malgré les conditions actuelles Merci beaucoup Jean-Claude Merci Pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous connecter à notre site internet www.lemoulindigital.fr Gardez-vous bien